Et hey yo tout le monde c'est Teridil on se retrouve pour une vidéo succès sur Halo Infinite Alors on va faire le succès Forme Olympique qui fait 10G et qui est un succès secret Que vous pouvez réaliser sur la bêta puisqu'il faut le faire dans le mode didacticiel Donc le principe ça va être de faire le parcours d'obstacles en moins de 25 secondes Donc pour ce faire vous devrez le faire une première fois Ce qui vous permettra de passer les checkpoints et d'abattre tous les ennemis Puisque sinon eh ben, c'est impossible de le faire en moins de 25 secondes une fois ceci fait, vous pouvez retourner au début du parcours pour le relancer et resetter le timer. Donc pour faire moins de 25 secondes, il faut emprunter un chemin qui est très spécifique. On va passer sur le côté, faire un petit saut accroupi pour attraper le rebord de la plateforme. On va se laisser glisser par la trappe. Et là au lieu de partir à gauche là où normalement il y a des ennemis, on va sauter sur les caisses qu'on va retrouver ici, regarder l'angle où il n'y a plus de rambarde pour escalader, on va passer l'escalier assez rapidement et on arrive tout à la fin du parcours, et si vous avez été assez rapide, eh bien vous aurez le succès Et voilà, je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu, viva l'eau